Je suis ravi de te retrouver, euh, Albert, euh, pour le, le débrief avec Nalo, je pourrais après ça, appeler ça euh, comme ça. Ouais. Euh, Bonjour Mathieu. Euh, voilà, merci de, de, de donner cette opportunité, de venir écouter ces épisodes, de pouvoir débriefer. Toujours que en intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode avec bah, écoute, euh, très, euh, Intéressant, premièrement parce qu'il remet des, des, des bases. Alors quand on connaît un peu, on a l'impression que c'est assez basique, mais je pense que la très très grosse majorité des gens n'y connaissent rien sur le, sur le sujet, premièrement. Ensuite, faire prendre conscience aux gens que c'est un sujet extrêmement important. Je le répéterai 15 fois. Euh, la dona les donations, vous n'avez pas parlé de succession aussi, parce que ça va ensemble. Parce mmh. que tu as bien compris que si on donne du vivant, c'est rapporté à la masse successorale. Bien sûr. Sauf dans le cas de la donation partage. Je, reviens, je, je reviendrai à ce sujet aussi. Euh, mais c'est très, très important. Parce que... Le problème, c'est que les histoires d'argent en famille, c'est toujours un peu... Euh, on se dit toujours que ça est une lutte que c'est un bazar, etc. Or, on cherche plutôt de l'apaisement. Dans mmh. une famille, c'est souvent un peu sa grotte où on a, on a envie d'être tranquille. Sauf que euh, souvent, on repousse un petit peu le sujet et ça devient une bombe nucléaire au décès des, des parents ou s'il y a des choses qui sont cachées, etc. C'est Donc... un peu ça, pardon, mais la bombe nucléaire, en fait, c'est que tu te dis « j'ai pas envie de balancer une petite grenade de mon vivant ». C'est ça, j'ai envie que ce soit pépère, donc voilà. euh, ne m'emmerdez pas. Mais ce qui, la question, c'est ce qu'on peut fait, après. une petite, petite grenade maintenant, une petite cartouche ouais. maintenant Allez, on va Ch se prendre la tête. Très légère, ouais. très légère, clac-clac. Mais on se met euh, d'accord. Voilà. Et puis, il y a un moment où toi, en tant que si c'est toi le donateur, il y a un moment tu peux aussi dire, regardez, ma règle, c'est celle-là. C'est ça. c'est ça, ça. Et puis, ouais, je donne voilà. ça. Voilà. Okay. Et bah, tu vois, c'est exactement ça. c'est Si tu fais ton organisation de ton vivant, c'est accepté par les enfants parce que mmh. c'est toi le boss, t'es là, tu dis. C'est ton oh, argent. Ok, on s'organise. Je vais évidemment pas donné à, à Martin ce qu'il ne voudrait pas ou à Joséphine ce qu'elle ne voudrait pas parce qu'elle s'en fiche de la baraque à Saint-Jean-de-Luz mmh. ou l'autre, il s'en fiche du bateau, à je ne sais pas où, ou, ou, ou la voiture de collection, tu vois. Euh, sympa, donc ça, ça l'or. Cool, on ils, ils, ils ont rien de tout ça. <rire> euh, euh, parce que je reviens sur l'or qui disait, pareil, faire attention à ne pas faire ses donations de son côté. Sans en parler avec, avec ses enfants, tu vois. Euh, il faut donner aux enfants ce qu'ils ont envie, ce qu'ils préfèrent avoir dans ton patrimoine, quoi. Mmh. Parce que si, si tu commences à donner un objet ou un bien qui n'intéresse pas euh, Arthur euh, et que ça intéresse plutôt Marie, bah, il vaut mieux en parler tous ensemble. Donc ouais. pour moi, une do une, des donations, c'est une histoire de famille. Une succession, c'est une histoire de famille. Et de toute façon, un patrimoine, comme je l'ai déjà dit ici, c'est une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire individuelle, mmh. tu vois. C'est une histoire de famille. Donc, euh, je reviens aussi sur la donation-partage. Pour moi, je suis un peu extrémiste sur ça. C'est que, limite, quasiment tout doit être don don don don don don donation-partage à partir du moment où on n'est pas enfant unique. Comme Laure et mmh. toi, vous le disiez très bien, un en no no no, enfant unique, tu n'as pas de guéguerre entre les frères et sœurs, tu vois. Euh, en revanche, dès que tu es deux ou plus, donation-partage. Donc, devant Notaire, quoi. Devant Notaire, pourquoi Parce que. enfin. Que ce soit partage ou pas partage, tu peux le faire devant notaire, mais donation partage c'est forcément devant le de notaire, que ça veut dire que tu partages, comme le mot l'indique, donc ça veut dire que tu donnes 100 000 à l'un, 100 000 à l'autre, et c'est valorisé à la date de la donation. Mmh. Si l'un achète une, une voiture qui se déprécie dans le temps, comme beaucoup de bagnoles, et l'autre achète, euh, investit dans des start-up florissantes, et eh ben c'est le problème de l'un et de l'autre. Et... La bonne entente, alors j'entends dès lors, de dire bon on s'entend bien, on ne va pas dire ce qu'on a fait, si l'un il a gagné plus et tout, attends, attends, attends, il y a du fric dans mmh. l'équation. Le, dans le, dans, le, dans euh, moi, je pars toujours du principe, hein, je dis à tous mes clients, partez du principe que votre famille, c'est Verdun. Comme ça mmh. Non mais, oui. <rire> et que, et que c'est vous le, le bon général qui devait faire en sorte que tout se passe bien. Okay. Ouais, sachant que tu peux partir dans les tours Et te dire il y en a un qui a tout cramé Et l'autre qui qu a, qu a bah acheté attends, mais... qu a fait 25 millions Mais en, en étant même plus raisonnable Il y en a un qui a plus que la moitié ou le quart Ou bon, même qui a littéralement tout et cramé Il, le double, bon, il a juste le double Il y en a un qui a zéro il y en a un qui a 200 000 bah, bah, T'inquiète pas que celui qui, qui a zéro S'il peut récupérer ses 100 000 et qu'il si, est à la dèche S'il si, euh... si, a besoin de bouffer S'il ouais. a besoin de se payer son, son, son, son, son toit Il viendra prendre l'argent Parce qu'en fait là on est dans un, dans un phénomène de survie Et dans un monde où on est consommation outrancière, euh, le matu vu etc. Euh, t'en as jamais assez, façon, mmh. Tu vois les gens ils en ont vraiment jamais assez, donc euh, ils vont aller chercher le moins le moindre. Donc c'est vraiment important de bien préparer. C est, c est, c est, c est, il faut il faut pas il faut pas s'empêcher de mettre les pieds dans le plat. Et c'est pas mettre un pied dans la tombe. Hein. C'est mmh. pas mettre un pied dans la tombe. Ou alors c'est mettre un pied dans une belle tombe en fait. Parce que si c'est pour que tu mettes le bazar, que tu fasses rien et que tes héritiers en fait, bah, ils ne viendront jamais sur, sur, sur la tombe parce que ça ne leur fera que des mauvais souvenirs. Ils diront, bah, maman, en fait, papa, il n'a rien fait. Euh... Ce que tu dis ici, c'est que quand tu fais l'autruche, euh, en fait, euh, tu laisses le chaos derrière toi. Quoi. Donc, euh, exactement donc ça. Donc, on, on, on, on sort de tout ça. Euh, encore une fois, je pense que la, la question, moi, je, je me dis, euh, les, les auditeurs de la Martingale, je, je pense, hein, sont des gens... Euh, Proactifs, euh, je ouais. le sais d'ailleurs. Euh, S'ils écoutent vois, je... ce podcast et qu'ils sont proactifs. Et, et, et, euh... Mais ils ne sont peut-être pas toujours concernés. Alors, il y a peut-être des choses à faire sur. Euh... Bon, pour euh, moi, avec mes trois enfants, et commencer à y réfléchir, à se dire OK, je peux donner un peu des petites choses. Alors, je crois que... Enfin, je crois pas. Je sais que les livrets A sont ouverts. Mmh, euh, aux jeunes. Euh, ouais. Les livrets jeunes. Il y a je... des PEA pour enfants aussi. Oui, j'ai fait des trucs d'ailleurs chez, chez Nalo aussi, ouais, là-dessus. Ouais, euh, mmh. Contra contrat d'assurance vie mineure. Euh, donc maintenant... Et en plus, c'est bien de donner un peu. Mmh. Tu donnes 5 000 euros 3 000 euros, 1 000 euros même, on s'en fait juste pour habituer à ce que c'est que l'argent, qu'est-ce que c'est hein, qu'investir, voilà, je vais te dire que les 1 000 euros que je t'ai donnés, bah, ce serait bien que t'en fasses ça, que ouais. tu investisses sur ça. Ça met un peu, ça fait de l'éducation financière. Et puis les abonder, et puis le, et le, euh, on va dire ça. que le... Euh, je cherche le terme, mais euh, l'effet euh, fiscal. Euh, nommé euh... Snowball, le ah, euh, l'effet le, boule de neige. L'effet boule de neige, euh, mmh. ça marche aussi sur ça. C'est-à-dire qu'au plus tôt tu, tu ouvres ces comptes, au plus tu les abondes, au moins le mois, au plus il mmh. y a des taux mmh. d'intérêt, mmh. euh, ben, au mieux ce sera. Les, les, les, les, le compend d'intérêt. Les, voilà, les intérêts, les intérêts composés. composés. Voilà, mmh. fonctionne aussi sur ce genre de choses. Donc euh, finalement, ça, ça peut être une très bonne idée, euh, euh, la donation. Euh, je, je, je reviens au, au, aussi sur le phénomène de est-ce que je fais devant notaire, est-ce que je prends pas de notaire ouais mais attends ça me coûtait un hein, elle a dit euh, je donne une somme d'argent c'est 0,6% une somme d'argent et 1,2% quand c'est d'autres biens, donc immobilier euh, voiture etc ah, je vais pas, quand même pas lâcher 1,2% bah, attendez c'est rien par rapport à la sécurité que tu donnes mmh. à ta donation et la non remise en cause parce qu'il faut pas oublier qu'un notaire c'est un officier ministériel mmh. c'est comme un flic tu, veux. <rire> tu vois euh, un, un flic chope euh, un, un, un, quelqu'un qui vole ou je ne sais pas trop quoi, le fait que le policier dise c'est lui, en fait, sa parole, est un, il, a, euh, il est assermenté. Mmh. Donc ça, sa parole vaut euh, ça, sa parole à 100%. Un notaire pareil. En fait, quand tu signes devant notaire comme un bien immobilier avec un acte authentique, etc., en fait, le notaire, c'est un officier ministériel. Donc, on ne peut pas remettre en cause euh, l'acte fait devant lui. Tu vas se dire... Et une donation partage, pareil, hein, j'ai déjà j'ai déjà entendu des cas de, de gens au décès de leurs parents qui avaient fait une donation partage 30 ans avant, tu vois, euh, qui voulaient remettre en cause parce qu'ils disaient « oui, mais ma sœur elle a eu plus ceci, puis mon frère il a eu plus cela, puis moi en fait, donc à l'époque on a tous eu pareil sur la même équité de somme et de oui. et de valeur, mais bah oui, as eu un studio à, il y en a un qui a eu un studio à Paris et l'autre à La Baule. À l'époque, ça valait la même chose, je schématise. Et puis, 30 ans après, Paris, ça vaut plus. c'est l'histoire. Qu'est-ce que je te dise Ah ben oui, mais ça, c'est pas normal. Ce n'est pas... Tu ne peux pas remettre en cause une donation partage. Donc, au moins, c'est carré. Et je vais même donner un autre exemple, deux exemples que j'ai en tête dingue. Des parents qui n'avaient jamais rien fait, mais jamais rien fait, ni donation, ni préparer la succession. La succession, elle a duré 30 ans. mathieu 30 ans. Et attends, attends ans. Et j'ai pas fini. À la fin... À la fin, ça a été tiré à la courte paille. My God. À la okay. courte paille. Donc t'imagines, t'arrives chez, chez le notaire, donc il cache sa main comme ça, t'as euh, deux <rire> pailles, trois pailles ou quatre pailles, et t'en as une qui est la plus courte, tu vois. Mm. Et là, qu'est-ce que tu fais tu de... il, faut, il faut pas que je me gourde à paille, tu vois. Non, puis... Donc là, c'est extrême un peu aussi, hein, tu vois. Ça, ça arrive très très rarement, mais voilà. Ce, ce que je veux dire, je reviens sur cet engagement qu'on peut faire, j'essaie de me dire à chaque épisode, qu'est-ce qu'on fait à la fin tout de suite, là maintenant, quand ben, euh, soit tu soit es dans la situation où c'est toi qui donnes, soit tu es dans la situation où on peut te donner, en fait tu, tu en parles parce que euh, ces 10 ans, ces 20 ans, ces 30 ans de perdu, de procès, etc., c'est non seulement 20-30 ans pénibles, mais tu divises les familles. Tu n'as plus, les... plus, famille voilà, plus de famille après. Tu n'as plus de sur... cousin. Tu as, as, pu... as, as tout perdu. C'est-à-dire que 30 ans du, du, de, de biens qui sont en fait généralement bah, frisés. Et qui ne sont, hein. sont pas entretenus. entretenus. L'argent que bien... ça te coûte ouais. à la fin. Ouais. Non, en mais tu imagines, tu as tout perdu. En fait, tu vois. Juste parce que euh, de son vivant, l'autre, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Pareil, un point que je voulais souligner quand tu as des personnes qui sont incapables juridiquement, qui ont des incapacités cérébrales ou physiques ou les deux, ne pas oublier. J'en parlais avec des amis l'autre jour. Euh, et, euh, et souvent, quand on a un enfant qui est en incapacité, tu t'occupes de lui et tu oublies un peu que bah, le jour où tu es décédé, comment ça se passe mmh. bon, Je digresse un peu en dehors de la donation, mais ça va quand même avec. Hein. Euh, et ben préparer. Je veux dire, vous ne pouvez pas, euh, même si je comprends que la vie, tous les jours, on se lève le matin, on se couche le soir, on a plein, plein de trucs à faire. Mais franchement, c'est important et je le redis à tous. Tous mes clients, tout le monde qui veut l'entendre. Le notaire est déjà euh, une personne dans la société civile qui a une importance importante au niveau de l'organisation euh, sociale, parce qu'il permet de faire en sorte que dans les familles, ça puisse bien se, se passer. À, ça va du mariage à la succession, en passant par le divorce, en passant par le pacte, en passant par euh, les donations. Par... C'est une personne de confiance. Partez du principe que c'est une personne de confiance, qui vit à plein de dossiers, qui voit plein de problèmes. Donc vous qui pouvez faire une montagne de votre petit problème avec votre famille, il va dire, mais euh, monsieur, madame, euh, votre petit problème, c'est pas grand-chose par rapport à ce que je vois. Euh, par ailleurs, comme on, comme, comme on peut voir avec les affaires euh, Johnny Hallyday, euh, ouais. cours machin, c'est rien. Le, les, les, les autres. Donc il faut faire attention. Il y a plein de choses. On peut mettre des clauses dans, le, dans, le, dans les donations, Laure lors, l'a lors, euh, dit. Ouais. Tu, tu donnes de l'argent, mais tu as le droit, comme c'est ton bien, tu as le droit de dire, par exemple, si la personne décède, l'argent revient dans la famille. Si, euh, elle disait très bien, par exemple, l'argent ne, ne, ne, ne, ne doit pas rentrer dans la communauté euh, de la personne qui va se marier, etc. Donc, mmh. vous pouvez tout faire. Le, le droit, il sert surtout le droit civil. Il sert à retranscrire la volonté des gens. Et en France, on a de la chance, on a un droit qui est très créatif. Bon, bah très bien. Merci. On note ça. Voilà. On peut y aller. Il faut y aller, puisque moi, y je y vais aller. être dans l'invention. Vous y allez. Y Vous prenez rendez-vous avec votre notaire. Euh donation à trépoux, on l'a évoqué à la toute fin euh, donation euh, partage partage euh, donation, donation simple, euh, simple donation vers les euh, vers des œuvres de charité si vous voulez mais c'est vous qui donner, choisissez donner c'est préparer la succession aussi Exactement ouais. euh, donc voilà euh, faites-le maintenant plus tard c'est trop tard, trop tard. Euh, et euh, si c'est vous qui demandez euh, une donation ça peut paraître un peu crevard, mais ça peut aussi juste dire OK c'est juste qu'on met les bornes en place mm. de ce qui va se passer plus tard euh, si vous êtes seul bah, ça peut sembler assez logique s'il y a d'autres personnes Et encore une fois si vous n'avez pas envie dites moi, moi j'en veux pas je donne à mes enfants directement Enfin, ça passe directement à mes enfants avec la donation transgénérationnelle, tout est possible tout est possible, organisez-vous allez on vous embrasse, merci Albert on te cherche sur LinkedIn, Albert Dantoir on mettra le lien voilà, A-N-T-H D'apostrophe a n t h o u t r e r d vous tapez Nalo et comme ça dans laquelle je travaille vous pouvez retrouver Exactement. allez foncez tous chez Nalo, je vous embrasse, bisous, bisous, salut